Qu'est-ce que Sciences Po Alors Sciences Po, ça veut dire sciences politiques. En fait, c'est euh, le nom qu'on donne aux instituts d'études politiques. Donc c'est un peu des... l'équivalent d'école de Living League. Euh, donc c'est des universités prestigieuses qui n'ont pas tout à fait le statut d'université, bien souvent. Souvent, quand on dit Sciences Po, on fait référence à l'institut d'études politiques de Paris, qui est le plus prestigieux que moi j'ai eu la chance d'intégrer parce qu'en fait leur concours pour les bacheliers il est assez avantageux je trouve par rapport à d'autres IEP de province comme on dit qui sont très exigeants également et en fait en quoi ça consiste c'est des sciences humaines hein, ni plus ni moins c'est pas seulement de la science politique il y a du droit public c'est vrai mais il y a autant d'économie et d'histoire que de droit public par exemple. Ils insistent beaucoup sur les langues vivantes également et euh, il y a d'autres matières, de la littérature, euh, des, des enseignements d'ouverture euh, et ça débouche sur euh, plein de métiers différents.